Avec Classroom, il est possible de retirer, euh, se retirer comme propriétaire d'une euh, classe de Classroom. Donc, je vais vous montrer comment faire. Ici, il s'agit d'aller commencer par inviter un enseignant. Donc, donc là, l'enseignant que j'ai invité était déjà invité. Donc là, je rentre son courriel. Je, je vais juste rentrer son nom, son, son, courriel, en fait, son courriel. Je lui envoie l'invitation. Donc, quand l'invitation est envoyée, il serait en gris ici. Donc, je lui envoie ensuite le lien d'invitation par courriel et là, une fois qu'il l'a accepté, donc on voit qu'il est ajouté, je peux ici aller cliquer sur définir comme propriétaire de la classe. Donc, ici, je clique définir. Donc, vous restez propriétaire du cours jusqu'à ce que l'invitation soit acceptée. Le nouveau propriétaire de cours en prendra ensuite le contrôle et aura notamment la possibilité de le supprimer. Donc, comme ça, je lui envoie le comme propriétaire et une fois que ça sera fait, je vais pouvoir quitter. Une fois qu'il a accepté mon invitation, mes petits points ici vont réapparaître. Donc, ce que je vais pouvoir faire, maintenant qu'il est devenu euh, aussi, il est devenu propriétaire, je vais pouvoir quitter. Ici, quitter le cours. Donc, quand je vais quitter le cours, il va avoir euh, maintenant tous les droits et je ne serai plus propriétaire de ce cours. Donc, vous ne pourrez plus ouvrir ce cours et recevrez pas, ne recevrez pas de nouvelles invitations. Vous n'aurez plus accès aux fichiers euh, dans Google Drive non plus. Vous ne pourrez pas annuler cette action. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. On quitte le cours. Et là, c'est terminé. Ce cours-là n'existe plus. Donc, voilà comment transférer la propriété d'un cours de Classroom.